« Faut-il être intelligent pour devenir un bon trader ?» Eh bien certaines personnes pensent qu'il faut être très fort en mathématiques pour devenir trader, ça n'a rien à voir. On n'a vraiment pas besoin des mathématiques pour devenir un bon trader. Aujourd'hui les plateformes de trading vous fournissent des indicateurs très faciles d'utiliser, elles sont elles-mêmes simples d'utilisation. J'utilise la plateforme MT4 depuis de 10 ans et c'est une plateforme gratuite donc tous les indicateurs sont très faciles, on s'est rajouté des indicateurs dans la plateforme, j'utilise également ProRealTime maintenant donc ce sont des plateformes très faciles d'utilisation, aucun besoin d'avoir des diplômes ou d'avoir fait des longues études pour utiliser ces outils. Donc ce qui est important, ce n'est pas l'intelligence, ce qui est important c'est d'avoir un minimum de discipline, de suivre une méthode régulière et de savoir comprendre justement ces indicateurs qu'on a dans les plateformes de trading. Les indicateurs ont été des outils pour créer, pour aider les traders. Ce sont des indicateurs qui vous permettent dans certains cas d'anticiper, mais en général ils vous font une analyse de ce qui s'est passé les minutes, les heures ou les années précédentes. Mais certains indicateurs quand même une fois que vous les comprenez eh bien ils vous permettent de savoir avec une très bonne probabilité que le marché va soit monter, soit descendre dans les secondes, les minutes ou les heures qui suivent. Donc c'est ce que vous allez apprendre dans des formations au trading. Vous avez ma formation au scalping, vous avez ma formation complète, vous avez des liens ici en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez un lien ici au-dessus également dans la vidéo. Mais vous verrez que si vous voulez acquérir une de ces formations, l'intelligence n'a rien à voir. Il suffit de suivre les indications qui sont données dans mes vidéos et n'importe qui peut y arriver. Un enfant de 7 ans pourrait y arriver. Donc j'ai fait des tests avec un de mes petits-fils, je lui disais voilà quand l'indicateur est dans cette position-là tu achètes, quand il est dans cette position-là tu vends et eh bien ça fonctionnait très bien. Donc L'intelligence, la culture n'a rien à voir avec ça, trader c'est à la portée de tout le monde du moment que vous êtes d'accord d'apprendre sérieusement une méthode de trading et de ne pas faire n'importe quoi. Le trading ce n'est pas un casino, ça il faut bien le comprendre. Si vous cherchez des émotions fortes pour gagner vite beaucoup d'argent eh bien ne vous lancez pas là-dedans ce n'est pas la bonne solution. Allez plutôt vous amuser au casino. Par contre, si vous voulez gagner sérieusement de l'argent, d'abord comme revenu complémentaire, eh bien à ce moment-là, le trading peut vous aider. Quoi que vous fassiez comme travail, quelles que soient les études que vous avez faites, eh bien vous pouvez, vous, devenir trader et devenir un trader gagnant, c'est tout à fait possible. Donc si vous estimez que vous n'êtes pas très intelligent, moi je n'estime pas être plus intelligent que la moyenne, donc je n'ai pas fait énormément d'études, donc c'est bien la preuve que vous pouvez vous aussi probablement devenir un bon trader. Donc je vous encourage à regarder mes vidéos, je vous explique pas mal de choses déjà dans mes vidéos et ensuite si vous voulez passer à l'étape suivante, et bien vous avez mes formations. Je vous conseille ma formation Scalping plus Ishimoku qui est une formation qui vous permettra d'avoir très rapidement des bons résultats sans devoir passer des années à étudier le trading, non, très vite vous aurez des résultats. Vous pouvez regarder les avis de mes étudiants, donc sous la vidéo vous avez Serge Demoulin avis et vous verrez ce que pensent mes étudiants, ça fait déjà plus de 5 ans que je commercialise des formations au trading. Et je pense que les avis de mes étudiants sont quand même importants pour savoir si mes formations conviennent, sont de bonne qualité et vous permettraient à vous aussi de devenir un trader gagnant. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous recevrez ainsi euh, plus de vidéos, plus d'informations sur euh, le trading. Vous hésitez peut-être encore, je le comprends très bien, mais je peux vous assurer que c'est une activité... Euh, très enrichissante à tout point de vue et euh, qui intellectuellement euh, est également enrichissante. Donc euh, si jusqu'ici vous n'avez pas fait beaucoup d'études, et eh bien peut-être que vous deviendrez un brillant trader. Voilà, je vous souhaite euh, une très bonne journée, j'espère vous retrouver très prochainement. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la et je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir.